Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir ce qu'il y a dans le kit pour filmer de l'UCL. Alors deux sangles, deux protèges micro à utiliser en extérieur, un pied, un kit pour filmer avec son smartphone, un micro, un second micro, Un adaptateur qui permet d'avoir deux entrées micro et un retour casque. Un premier adaptateur à utiliser avec les tablettes et les appareils photo. Un second adaptateur pour les PC. Et une allonge micro. Alors, les deux micros. et sa pince alors il faut accrocher le micro dans la pince c'est un petit peu délicat prenez euh, la pince vers vous avec l'écrit rod et la partie métallique face à vous passez le fil comme ceci appuyez bien sur la partie métallique pour ne pas écraser le fil et puis il n'y a plus qu'à glisser le micro jusqu'à entendre le petit clic Ensuite, pour minimiser les bruits dus au mouvement du micro, je vous invite à passer le câble à l'intérieur de la pince. Voilà. Et ensuite, à le repasser avec une boucle toujours en laissant un peu de mou dans la petite encoche sur la droite. Voilà. Alors ensuite... l'allonge micro de 6 mètres. Là, vous la branchez simplement après le micro. Jusqu'à entendre le petit clic, appuyez bien à fond. Je vous conseille d'attacher le micro à une sangle. Si vous devez faire plusieurs interviews de suite, cela vous permettra de gagner du temps. Vous le mettrez sur la personne interviewée, comme ceci. N'oubliez pas d'adapter la hauteur en fonction de la manière dont vous entendez sa voix grâce au retour casque. Le retour casque sera fait grâce à ceci. Alors, donc vous avez deux entrées micro et une entrée casque. Donc, euh, faites bien attention à brancher les bons composants dans les bons endroits, sinon vous allez avoir des problèmes techniques. Voilà, les écouteurs... Le deuxième micro alors ensuite selon l'appareil que vous allez utiliser vous utiliserez un adaptateur le SC4 est destiné aux tablettes et aux appareils photo et le SC3 au PC cependant votre smartphone aura peut-être besoin d'un adaptateur pour fonctionner correctement. Le mien a besoin d'un SC3 donc je me branche. N'oubliez pas d'abord les micros puis la longe puis le dédoubleur double micro et casque, ensuite seulement l'adaptateur et puis le smartphone. C'est-à-dire que cela n'a pas beaucoup d'importance que vous branchiez d'abord les micros ou d'abord l'adaptateur. Cependant, soyez prudent. Quand vous branchez vos composants, branchez-les aux bons endroits. Si vous branchez l'adaptateur SC3 après le SC6, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous faites comme ceci, c'est-à-dire l'adaptateur SC3 avant le SC6, votre son ne sera pas correct. Alors, pour filmer avec le titre, mettez la dragonne autour de la petite vis et puis la partie pour tenir le smartphone. Donc, c'est une simple vis tourner bien à fond pour ne pas que ça se détache en cours de route. Là, et puis ici, il suffit de dévisser pour ouvrir la pince pour le smartphone. Voilà, on glisse le smartphone. Attention aux boutons sur le côté du smartphone, ne les écrasez pas avec la pince. Ne serez pas non plus trop fort pour ne pas abîmer votre écran. Passez toujours la dragonne et voilà. Alors, n'oubliez pas de faire votre focus selon l'endroit où vous désirez filmer. Certains smartphones permettent aussi, lorsqu'on appuie longtemps sur l'écran, de bloquer le focus. Alors vous allez vous retrouver avec énormément de câbles, le téléphone, et ainsi de suite. Il y a un petit scratch dans la pochette du micro. Je vous invite à l'utiliser, ça vous permettra vraiment de vous faciliter la vie en accrochant tous les câbles au même endroit. Alors le dernier élément, le pied. De nouveau, pareil, vous pouvez visser directement la pince pour smartphone dessus. A l'aide du bouton rouge, vous pouvez l'orienter de la manière que vous désirez. On vous présente ici un exemple d'interview avec un pied où les protagonistes sont assis. Et voici un exemple d'interview debout. À votre tour maintenant.